Je m'appelle Louis Valois, donc j'ai travaillé comme ingénieur méthode dans l'industrie pendant 20 ans. J'ai intégré ensuite un cabinet conseil et j'ai travaillé dans des grosses entreprises où là je me suis rendu compte que la partie méthode n'était pas très bien utilisée et on faisait du ligne ou de l'excellence opérationnelle avec, en oubliant tout le côté humain tel que moi je l'entends dans notre approche. Et suite à ça, j'ai décidé de créer ma société Valois-Conseil où j'ai plutôt mis en avant la partie méthode et côté transformation de l'humain parce qu'en fait, quest ce qui nous permet de faire de l'excellence opérationnelle, le plus gros frein, c'est d'abord l'humain. Et si on arrive à faire évoluer les personnes dans l'entreprise, euh, par le coaching, par de la méthodologie, euh, forcément, l'entreprise le, va arriver mieux à faire de la performance industrielle. Aujourd'hui, nous sommes six consultants. Et les six consultants, je les ai formés à mon ADN, à s'occuper d'abord de l'humain, avec une méthodologie. Et c'est ce qui fait que la performance industrielle, lorsqu'on arrive dans une entreprise, on a toujours des très bons résultats. Et en termes de chiffres, euh, je dirais que lorsqu'on intervient, on a toujours entre 20 et 30 de gains de productivité. On a plus de 120 entreprises chez qui nous sommes intervenus. Et le ROI, chez Val le conseil, est entre 4 et 8. Alors, je suis Isabelle Duret d'Atypique Solutions. Euh, L'ADN d'Atypique Solutions repose en fait sur quatre éléments. Euh, l'industrie, le numérique, le progrès et le sens. Et puis je rajouterais peut-être un cinquième hein, qui correspond plus à ce que nous disent nos clients ou nos partenaires, euh, c'est la simplicité. Le logiciel Watsi est une solution numérique pour accompagner et faciliter les démarches de progrès. Le succès d'une démarche de progrès repose d'abord sur la collecte de l'information, une information ciblée, précise et quantifiée. Ensuite, il faut prioriser les sujets qu'on va attaquer, piloter les plans d'action ou les projets, et puis revérifier l'efficacité de ce qui a été mis en place. Eh bien, Watsi accompagne le cycle complet de cette boucle du progrès. Le caractère très innovant de Watsi repose aussi sur le fait qu'on mesure en euros. C'est-à-dire que les écarts de performance qui sont constatés sur le terrain tout au long du flux de production, eh bien, ces écarts de performance, on les valorise en euros euh, ça fait un indicateur unique, compris par tous. Donc uh, Watsi, c'est un outil transparent, collaboratif et très simple. Nous sommes dans l'industrie 4.0, donc l'usine du futur. Pour les entreprises qui font de l'excellence opérationnelle, ça permet d'accélérer la recherche de performance. En fait, c'est un outil qui structure les pensées pour l'humain et en fait, je me suis rendu compte que le numérique ne remplacera jamais l'homme, mais au contraire, il sera au service de l'humain. L'outil du digital va permettre à l'humain de prendre les bonnes décisions, de cadrer la méthodologie, mettre en place un outil comme Watsi qui va en fait cadrer la mise en place de l'excellence opérationnelle. Les bénéfices sont d'abord économiques pour le client, puisque en réduisant de 15 à 30 les pertes de performance en production on va gagner jusqu'à 5% d'économie en ressources, donc moins d'énergie, moins de matières premières, des gains en capacité machine ou en main d'œuvre, Et puis le bénéfice de travailler avec un, un expert en excellence opérationnelle comme le cabinet Valois-Conseil, eh ça permet de réussir au-delà d'une transformation digitale, de réussir une vraie transformation managériale et culturelle. Parce qu'avec cette démarche globale et Watsi, on va vraiment libérer le potentiel des équipes. On redonne du temps aux managers sur le terrain, sur les bons sujets. Et en montant les équipes en compétences, on va leur donner de l'autonomie et de la capacité d'action. Cette offre s'adresse à toutes les entreprises industrielles, de la PME de 20 personnes jusqu'à un groupe industriel. Et avec Louis, on fait du déploiement sur mesure. C'est-à-dire qu'on s'adapte à la culture et à la maturité du client en excellence opérationnelle et dans les démarches de programme. Notre partenariat avec Atipic Solutions, nous souhaitons vraiment le renforcer en apportant des retours d'expérience qui vont permettre à Atipic Solutions de faire évoluer le logiciel et par la suite nous souhaitons aussi développer d'autres logiciels ou d'autres outils de performance qui vont aussi répondre à vos besoins, toujours en mettant l'humain au cœur du système et que la machine vienne aider l'humain et non pas l'inverse.